Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tuto sur comment devenir moche. Oui, parce que j'en ai marre de voir tout le temps des tutos euh, beauté, make-up. Eh bien, moi, j'ai décidé de faire un tuto pour être moche, histoire de changer un petit peu, parce que bon, c'est un peu relou. On y va pour le tuto mocheté. Moi, je vais faire ce tuto en fonction de ce que je trouve moche. En premièrement, ce que je trouve moche, moi, c'est les teints très, très très très très pâles, tu vois les yeux, on fait partout les sourcils, tout hein. Tout doit être blanc, même s'il avait neigé sur ma gueule. voilà, ça y est. Putain, on dirait un fantôme, les gars. C'est vraiment horrible. Ensuite, un autre truc que je trouve super moche, c'est les mono sourcils. Je vais prendre un espèce de rouge à lèvres de marque quelconque, voilà. Je comme les youtubeuses beauté, regarder. Là, voilà, ça. Tac. Après, on s'en bat les couilles. Et donc, on va faire un joli mono sourcil. Enfin, joli. Non, enfin, c'est moche un hein, mono sourcil, donc bon. <musique> Je me trouve déjà moche, là, déjà. Un truc que je trouve très moche, c'est les meufs qui se mettent 3 tonnes de maquillage sur les yeux. Comment elles s'ouvrent cette boîte de merde Aïe J'utilise une boîte nocibée... Alors je vais rendre la chose encore plus drôle. je vais faire deux couleurs différentes En premier je vais prendre du mauve N'hésitez pas à en mettre beaucoup, hein. c'est le but, il faut tartiner hein. Faut tartiner, faut tartiner, comme si vous tartinez du beurre sur du pain On dirait que j'ai un coquard. Le deuxième oeil je vais prendre du bleu Je commence à avoir peur de ma gueule Voilà, suite Moi ce que je déteste c'est les gens qui se mettent du rouge à lèvres d'une couleur euh, sombre Et les grosses bouches aussi, ça me fait peur On dirait des aspirateurs qui vont aspirer Hein, là c'est pareil, euh, mettez-en 3 tonnes avec une couleur euh, pas très belle. On se dirait un traplot. Salut, moi c'est Félicia. Tu veux voir mon chou Ce que je trouve moche aussi, c'est les gens qui ont des dents dégueulasses. Bon bah ben, c'est pas compliqué de faire des dents dégueulasses. En fait, ça, voilà. ça. Voilà. Je suis belle hein. Je pense que niveau mocheté, on peut pas faire mieux. Ah si si si, on peut faire un truc pas mal aussi. Tu peux éventuellement, pour un effet de mode, te dessiner une bite sur la joue. truc que je trouve grave moche, enfin, je trouve vraiment, enfin c'est surtout dégueulasse en fait, c'est les gens qui ont les cheveux gras. Pour faire les cheveux gras, vous avez juste à vous munir d'une huile quelconque. De préférence, prenez une huile cuisinière où il y a un poisson qui a trempé dedans, comme ça vous rajoutez l'odeur avec. Alsa, ça, ça, fait, ça rajoute vraiment du charme à votre mocheté. Je me mets de l'huile. Voilà. Ah oh, putain, c'est gras. Et surtout, n'oubliez pas de faire un petit effet... Décoiffé, euh, là c'est parfait là je crois que plus moche on peut pas faire mieux I'm sexy and I know it. Ah putain t'as vu la meuf à la caméra comment elle est horrible, ah merde c'est moi <rire> autant pour moi ah, ah. je crois que si je sors comme ça dans la rue même la poubelle elle s'en va en courant hein. donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu, <rire> putain j'ai les dents dégueulasses, ciao